Bonjour les filles, je suis super contente de vous retrouver, je vous ai fait quelques petites vidéos euh, ces derniers jours euh, Vous avez pu les voir euh, sur ma chaîne, j'avais parlé des cuticules quand on n'est pas esthéticienne Si vous l'avez pas vue, allez la voir, je vous parle également euh, des erreurs qu'on peut faire avec la ponceuse euh, Voilà, J'ai pas mal de, de choses que je vous ai mis ces derniers temps sur, euh, sur la chaîne Donc n'hésitez pas à les voir et je vous euh, prépare d'autres vidéos très très très prochainement aujourd'hui on va parler de la reconversion professionnelle en prothésie angulaire en fait il faut savoir que la plupart d'entre vous ont ce projet de se lancer dans la prothésie angulaire mais qui finalement n'y connaissent grand-chose. Alors souvent est-ce qu'on me demande est-ce que c'est un frein, euh, est-ce que moi je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver à distance, voilà on a souvent ces peurs euh, qui nous bloquent un petit peu et puis on se demande euh, voilà est-ce que c'est vraiment un métier qui est fait pour moi, est-ce que je devrais arrêter de travailler ou euh, est-ce que je devrais continuer mon travail en parallèle, est-ce que je vais réussir à suivre la formation en même temps. Voilà, souvent on est un peu dans le flou au départ Et c'est pour ça que je vous donne aussi la possibilité de me joindre par téléphone Donc vous avez la possibilité de euh, prendre un rendez-vous téléphonique sur le site yournames-international.com Dans la partie par exemple contact Il euh, faut savoir que les formations sont CPF également si vous souhaitez les suivre Donc il faudra passer la, la formation de création d'entreprise que je vous offre Et ensuite vous pourrez accéder à la formation de votre choix Alors, est-ce que vous allez y arriver Alors, oui <rire> Pourquoi je vous dis oui Tout simplement parce qu'en fait euh, je, je forme à peu près sur toutes les personnes que j'ai formées environ entre 70 et 80%. C'est un peu difficile à, à jauger comme ça mais voilà, je connais un peu mes élèves tout ça donc je pense que c'est à peu près entre 70 et 80% des élèves qui suivent mes formations sont total débutante. Donc, en fait, j'ai fait justement des formations pour les totales débutantes. Là, on aura la formation qui s'appelle base et perfectionnement. Si vous me suivez sur la chaîne, vous la connaissez puisque j'en parle assez souvent. Mais récemment, j'ai voulu entièrement refaire cette formation et j'ai fait la formation styliste ongulaire niveau 1. Ce que j'ai fait, euh, parce qu'en fait je, je proposais ensuite plus que la formation styliste angulaire niveau 1 j'avais un peu mis de côté la formation base et perfectionnement il y a plein de filles qui sont venues me dire mais Nathalie j'ai entendu tellement bien de cette formation de base et perfectionnement alors je me suis dit même si les vidéos sont un peu moins qualitatives en termes de, de son et d'image les informations sont tout de même là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ressorti du placard ma formation base et perfectionnement et je l'ai intégré en fait j'ai intégré ces deux formations dans une seule très grosse formation donc maintenant vous accédez non seulement à la base et perfectionnement mais en plus styliste angulaire niveau 1 donc vous avez encore plus d'informations et en plus de ça même les anciennes élèves qui se sont inscrites par exemple en 2017 ont également eu accès à cette formation euh, styliste angulaire niveau 1 qui est vraiment toute une formation complète euh, où on voit vraiment tout hein, que ce soit du vernis semi-permanent euh, que ce soit ben, les cuticules la ponceuse en détail on voit le chablon on voit vraiment plein plein plein de choses euh, alors juste quelqu'un qui m'appelle en même temps, désolé. hop, <rire> j'arrête l'appel, euh, Désolé. Donc on va voir vraiment beaucoup de choses dans cette formation, que ce soit le semi-permanent, le gel, l'acrygel. on fait une initiation résine également, puisqu'on me le demande très très souvent. Alors je suis pas trop pour la résine, vous le savez, mais voilà, comme ça vous avez tout de même les informations, on fait une petite initiation. On voit également la manicure japonaise, on va voir euh, la manicure russe, voilà, tout ce qui se fait actuellement euh, en termes de d'accessibilité pour les débutantes, je vous le mets dans cette formation-là. Donc elle est déjà très très complète, on voit un peu de nail art aussi dans cette formation. Donc est-ce que vous allez arriver Pourquoi j'ai dit oui Tout simplement parce qu'en fait quasiment toutes mes élèves vont au bout de la formation et ouvrent leur entreprise. Pourquoi ça fonctionne comme ça Aussi bien, pourquoi j'ai un tel taux de réussite Tout simplement parce que je propose des formations longues sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en fait euh, quand vous allez faire une formation ensemble, vous faites une formation ensemble en en en général, sur trois jours, une semaine, deux semaines, rarement trois semaines et plus. Et en fait, c'est beaucoup trop court. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, vous allez être en encadré par la formatrice à ce moment-là. Alors, en général, elle prend plusieurs élèves, des fois même une dizaine d'élèves par formatrice. Donc du coup, elle va pas être vraiment là pour vous corriger. Si elle est vraiment là, en présentiel, euh, vraiment euh, sur votre épaule, que pour vous, en individuel. Alors, c'est très bien, mais ça pose un autre problème, tout simplement, parce que, souvent, elle va être trop sur vous, elle va trop vouloir rectifier, elle va trop vous bah, vous inondez d'informations vous allez sortir de la formation vous pensez euh, faire super bien les ongles et au final, eh bien non, euh, il vous reste euh, voilà des questions, des problématiques et à ce moment-là, bah, vous êtes sorti de formation présentielle moi justement, c'est parce que j'avais cette problématique-là quand je faisais des formations moi-même quand je donnais des formations présentielles que j'ai voulu changer de format j'ai voulu aider un maximum de femmes dans le monde puisque je me suis dit, voilà, je je veux pas être cantonnée juste à peut-être 100 km autour de chez moi et donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, faire ces formations euh, Donc en distanciel Pourquoi Parce que je peux accompagner Mes élèves longtemps Sur une grande période Donc au moins six mois Ce qui me permet en fait d'être là Quand elles ont réellement des problèmes. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit, ah ben, tout va plutôt bien, voilà, le semi-permanent, bon, assez rapidement, on arrive à le maîtriser. Et c'est après, quand on va de plus en plus loin dans la formation, qu'on se rend compte, ah ben, tiens, j'ai une modèle, par exemple, elle pose un peu problème. Euh, là, j'ai une maladie d'ongle, comment je fais Est-ce que là, c'était une déformation, une maladie Je sais pas trop. Alors, même si dans les cours, hein, on voit tout un tas de maladies en termes de dermatologie, d'ailleurs, en termes de, de théorie, hein, c'est assez complet, euh, c'est même très, très complet. Puisque je vous donne en fait toute la théorie à la fois euh, du CAP esthétique. Donc si vous avez comme projet de, de faire le CAP plus tard. Bah là vous avez déjà toute la théorie pour le CAP. Plus toute la théorie que j'avais déjà fait pour la base des perfectionnements. Donc c'est vraiment hein, super super complet. Et donc du coup... Euh... En faisant ces formations longues sur plusieurs mois, il y a un autre problème qu'on élimine. C'est celui, par exemple, de devoir euh, eh bien, euh, poser congé, faire garder ses enfants, le déplacement, euh, les frais d'hébergement, les frais d'essence, qui, voilà, c'est pas donné en ce moment. Et donc, du coup, euh, eh bien, on élimine tous ces frais annexes, mais qui finalement peuvent faire vraiment grimper la facture. Et euh, du coup, on a également un groupe privé que j'ai voulu extrêmement bienveillant. Pourquoi bienveillant Parce que, sur, allez sur Facebook, hein, sur n'importe quel groupe d'ongles, il y a les filles qui se tirent dans les pattes, un truc de fou, qui rabaisse les, les, les nouvelles. Et donc du coup, si vous cherchez euh, vraiment du soutien sur ce type de groupe qui est un peu ouvert à tout le monde, donc au bien comme au moins bien, et euh, eh bien, vous allez souvent euh, bah subir les foudres de ces personnes qui ne veulent surtout pas de concurrence. Parce qu'en fait, elles n'ont rien compris. <rire> elles n'ont absolument rien compris au métier, c'est que, euh, en fait, vous n'allez pas leur faire concurrence puisque chacune a sa place dans ce métier. Même si vous avez une personne qui fonctionne bien, proche de chez vous, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez pas de cliente. Pourquoi parce que vos clientes vont venir pour vous, pour votre personnalité, pour votre travail et vos spécificités. Si vous vous spécialisez par exemple en nail art, en forme un peu particulière, ou que vous, voilà, vous êtes spécialisé vraiment en baby boomer ou euh, autre chose, eh bien les personnes vont vouloir venir chez vous pour ça. Et aussi bien sûr pour tous les petits à côté que vous allez pouvoir leur proposer. Un petit thé, un petit café, une petite sucrerie, pourquoi pas euh... Pourquoi pas fait maison Pourquoi pas bio et sans gluten On peut imaginer tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre votre propre touche. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est la propreté des lieux, c'est c'est l'ambiance que vous créez. C'est une expérience que vous devez créer au niveau de vos clients. Et ça, je vous l'apprends dans la formation de, de création d'entreprise que je vous offre en plus en ce moment. En plus donc de la... Si vous comptez bien, hein, avant vous aviez la base des perfectionnements Et là maintenant pour le même prix Vous avez styliste angulaire niveau 1 Et création d'entreprise et développement de clientèle hein. Donc là vous avez trois formations pour le prix d'une en ce moment hein. Donc vraiment profitez-en Parce que je ne sais pas si je vais continuer cette offre Donc voilà, profitez-en bien euh, Donc voilà, n'ayez pas peur de la concurrence Choisissez une formation longue Et surtout, moi je vous propose des, des formations Qui sont déjà préenregistrées. Quel est l'intérêt L'intérêt c'est que quand on fait des formations en direct avec une formatrice, il y a deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est encore une fois de devoir être présent. Donc, euh, eh bien, euh, voilà, la formatrice va sans doute pas faire des formations que le dimanche, elle va peut-être en faire en semaine et là, vous devrez peut-être prendre congé. On a le même problème qu'en présentiel. Euh, L'autre problème qui peut se passer c'est que on peut avoir une qualité de vidéo qui est moyenne et donc du coup ça peut faire en sorte que voilà on voit moyennement bien ce qu'elle fait, elle elle voit moyennement bien, ça peut arriver, on peut avoir des soucis de connexion. Donc, si vous avez une connexion moyenne, bof Et surtout, ben, on a le même problème qu'en présentiel. Ça a une durée très limitée dans le temps Donc c'est très bien pour du perfectionnement Par exemple, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis en place récemment C'est que si vous, avez la, si vous prenez la formation à distance Et que vous avez cette peur de vous dire Oui mais est-ce que je vais être suffisamment encadré Et si j'ai un problème bien particulier ben, Déjà vous pouvez en parler sur le groupe privé Il y aura donc une formatrice qui sera là constamment sur, Enfin constamment, hein, très souvent dans la journée sur le groupe pour répondre à toutes vos questions, il y aura les anciennes élèves qui sont super gentilles et adorables d'ailleurs s'il y a une personne malveillante dans la formation, je prends la décision de la sortir de la formation donc moi je préfère qu'accompagner que des personnes bienveillantes donc si c'est le cas pour vous, vous êtes la bienvenue, si c'est pas le cas pour vous, vous n'êtes pas du tout la bienvenue <rire> voilà moi je sélectionne les personnes avec qui je veux travailler parce que c'est tellement mieux et je vous apprends à le faire également pour vous, pour euh, votre entreprise Puisqu'il y a des personnes avec qui on n'a réellement pas envie de travailler. Et on veut pas qu'elle nous apporte d'autres clientes comme ça. Vraiment pas. Et donc du coup, euh, là, cette personne-là va pouvoir... Euh, donc la formatrice hein, qui vous accompagne sur le groupe privé va vous accompagner euh, dans des coachings privés également. Alors soit privés, soit en tout petit groupe. Et donc du coup, euh, là, vous pourrez réellement... Euh, si vous avez un problème bien pointu, euh, par exemple un problème de décollement, vous n'avez pas réussi à trouver la solution, là peut-être qu'en discutant avec elle en face à face, en regardant euh, pendant qu'elle regarde ce que vous faites là elle pourra vous expliquer effectivement ça ce sera un coaching que vous pourrez prendre en plus mais honnêtement euh, mes élèves me disent souvent que mes formations sont tellement complètes et le groupe privé tellement bien que finalement il n'y en a même pas besoin mais voilà si vous avez cette peur et eh bien je l'ai mis en place euh, tout de même si vous en avez besoin donc euh pourquoi j'ai choisi ce format justement de vidéos préenregistrées tout simplement parce que vous pouvez les revisionner et c'est comme ça qu'on apprend c'est pas en voyant les choses une seule fois et en essayant de se souvenir mince comment est ce qu'elle faisait encore à ce moment là elle mettait plus de gel moins de gel avec quel pinceau Puis finalement là elle utilisait quel grain de lime je me souviens plus vous devez reprendre un coaching c'est dommage donc là vous avez toutes les vidéos vous pourrez mettre la vidéo alors moi ce que je vous conseille c'est de regarder toute la vidéo en entier et ensuite de pratiquer vous pouvez avoir comme ça une main d'entraînement euh, pour vous entraîner ou vous entraîner sur vous-même et euh, sur modèle bien sûr hein, également alors je vous dis d'ailleurs hein, souvent dans les appels téléphoniques qu'il faut rapidement passer sur modèle puisqu'en fait chaque personne a un, un type d'ongle différent. C'est comme les cheveux. Euh, voilà, On ne peut pas que faire sur, sur tête, euh, tête d'entraînement, euh, tout simplement parce que la qualité de cheveux ne va pas être la même d'une personne à l'autre, ou euh, la densité, ou voilà tout ça. Donc les ongles, c'est exactement la même chose. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes ongles. Donc on va devoir s'adapter. Et c'est justement en travaillant sur modèle humain qu'on s'adapte le plus rapidement possible. Mais la main d'entraînement est très bien quand on a envie de s'entraîner à 23h30 le soir et que euh, bah, le mari vous dit c'est bon hein, euh, pas sur moi. Alors il y a certains de maris qui acceptent, ça c'est top. Merci les, les maris ou les conjoints. Eh bien, euh, On quoi que, une ou deux fois, il a bien bien voulu accepter. Et merci à lui, il va me monter la vidéo, donc merci à toi d'avoir accepté. Je pense qu'il va rigoler. Et... Euh, et donc du coup, euh, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur des formations longues. Elles s'adaptent à vous. Longues, pas longues, <rire> je me suis un peu trompée. Sur des formations longues, euh, ça, ça s'adapte à vous, ça s'adapte à, à vos contraintes. C'est-à-dire que vous pouvez les suivre le soir, les week-ends. Et quand vous avez un problème, là, il y a le groupe privé, là, il y a les coachings privés, si vous en avez besoin. C'est très important. Euh, c'est comme ça qu'on réussit. Et souvent, on va... Euh, on va progresser par palier Et à un moment donné, on va stagner C'est comme la perte de poids Souvent, on perd très vite au début Et après, on stagne très longtemps Puis Après, on perd nouveau un peu Puis on stagne Et en fait, on fait comme ça Et c'est dans ces moments de stagnation que si vous avez fait uniquement une formation en centre de quelques jours vous allez vous démotiver totalement vous allez arrêter pourquoi parce que vous allez avoir une problématique avec une cliente par exemple et si vous manquez un petit peu de confiance en vous d'ailleurs j'ai une formation qui s'appelle confiance en soi et succès qui peut vous aider énormément si vous manquez de confiance en vous on va faire euh, des méditations à chaque étape donc il y a 12 étapes dans la formation euh, pour euh, voilà, pour, pour se sentir mieux intérieurement, extérieurement, pour se mettre en valeur. Donc, il y aura autant du maquillage, de, que de la tenue vestimentaire, que euh, du, du combat contre les peurs, que du, de regain de confiance en soi. On va voir vraiment énormément de choses dans cette formation Confiance en soi et de succès, que vous pouvez accéder, vous pouvez y accéder également, euh, bah, sur, sur mon site. Donc, n'hésitez pas à aller voir le, le contenu. Hein, C'est très, très complet. D'ailleurs, j'ai de très bons retours sur la formation. Et, euh, mais je m'écarte un peu du sujet. Euh, c'est important en fait de garder le cap de savoir qu'il y aura ces paliers et de se dire ok je suis capable d'aller beaucoup plus loin mais il ne faut pas que je m'arrête moi si je m'étais arrêtée au départ euh, il faut savoir quand même que dans mes tout débuts quand je, je me suis lancée dans la prothésie angulaire j'avais 20 ans tout juste 20 ans, j'ai ouvert ma, ma première entreprise, euh, que j'ai encore ouverte, d'ailleurs il faut que je la, la ferme prochainement. Euh, C'était ma micro-entreprise et à chaque fois, euh, voilà, je pense pas à la fermer, mais voilà, depuis j'ai une société, donc euh, il faut que je, je pense à faire ça. Et euh, donc du coup, j'ai eu des problèmes avec deux, trois clientes à mes départs. Euh, où les clientes m'ont carrément appelé en m'insultant en me disant que j'étais vraiment nulle que rien n'avait tenu euh, que c'était moche que euh, voilà, on m'a insulté et en fait je, je veux vous dire une chose c'est que vous pouvez atteindre vraiment un niveau extraordinaire mais c'est normal vraiment écoutez ça hein, c'est normal de faire quelque chose de moche Dès, dès le départ vous n'allez jamais faire des pauses magnifiques euh, lors de vos premières pauses alors peut-être que vous allez progresser très vite hein. vous allez peut-être être une fusée et euh, j'ai des, des élèves en, en deux mois elles ont réussi à ouvrir l'entreprise à faire des choses phénoménales et il y a d'autres personnes il leur a fallu euh, six mois un an mais Accrochez-vous. Surtout si vous avez des difficultés, mais que vous avez envie de le faire, accrochez-vous. Et c'est pour ça que j'ai un tel taux de réussite dans la formation. C'est parce que le groupe privé vous permet de vous dire Bah tiens, euh, elle, elle a posté l'autre jour des photos de ses débuts. Et quand je vois ce qu'elle fait maintenant, mais waouh, ça me fait rêver. Et en fait accrochez-vous à ça accrochez-vous à cet espoir de vous dire je vais y arriver un jour et ce n'est pas un espoir un espoir vain c'est juste la réalité mais il faut toujours continuer à avancer un pied devant l'autre donc vous pouvez réussir votre conversion ensuite autre question que m'on pose très très souvent euh, c'est est-ce que je dois continuer à travailler en même temps que je fais la formation alors oui euh, moi je vous le conseille totalement pourquoi Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que le métier ne va pas vous plaire. Alors c'est très très rare hein. j'ai eu deux personnes alors j'ai accompagné quasiment 1000 élèves j'ai eu deux personnes euh, qui sont venues me voir au bout de, de quelques semaines en me disant écoute Nathalie je me suis rendu compte que c'était un métier qui n'était pas fait pour moi 2 sur 1000 ça fait quoi en pourcentage ça fait 0,2% donc vraiment si vous êtes dedans c'est pas de bol hein. c'est que vous avez mal réfléchi à la chose ou que euh, vous étiez imaginé quelque chose qui. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas manuel, peut-être que vous n'avez pas envie d'être face à des clientes Peut-être. Dans ce cas-là, effectivement, ce ne sera peut-être pas fait pour vous. Mais dans la plupart des cas, les filles adorent ça, se découvrent une passion. Et j'en ai même plein qui me disent, je me lance dans la formation pour moi. Et qui, au bout de quelques semaines, me disent, non, mais en fait, Nathalie, je vais, euh, je vais ouvrir mon entreprise parce que ça me plaît trop. Mais continuez quand même votre travail. On ne sait jamais. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir un complément de salaire qui va payer les factures, hein, même si euh, il faut mordre sur les dents un certain temps que, parce que votre travail ne vous plaît pas mais vous allez vous éclater euh, le week-end ou les jours où vous ne travaillez pas à le faire sur cliente et lorsque vous avez une bonne clientèle qui peut se faire très rapidement hein, grâce aux conseils que je vous donne mais surtout suivez mes conseils parce que c'est bien de les avoir mais il faut les mettre en pratique si vous les mettez en pratique vous aurez rapidement des clientes et lorsque vous aurez des clientes et eh bien euh, vous pourrez arrêter votre travail sereinement voilà moi ce que je veux c'est que vous soyez sereine du début à la fin que Finalement ce soit un processus naturel On commence, on met un pas, on débute Il n'y a personne qui nous juge sur le fait qu'on fait des pauses qui ne sont pas très belles Et puis après on progresse un petit peu Et puis on a des soucis mais on a des personnes qui nous entourent Et c'est normal, hein vous allez avoir des petits moments de découragement Il faut y être préparé Si vous le savez d'avance, c'est bon voilà, là vous vous direz Ah, bah tiens, je suis dans ce fameux moment de découragement, mais je sais que après ça, ça va remonter en flèche, et donc du coup, bah là, vous gardez espoir. Donc voilà, je pense que c'est... Je, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, elle fait déjà quasiment 20 minutes. Euh, donc je vais m'arrêter là. Si vous vous posez encore des questions sur votre, euh, sur votre reconversion ou que vous avez envie de financer votre formation par le CPF, il faut savoir que c'est actuellement possible. On ne, le CPF, c'est hyper... Euh, voilà, c'est hein, compliqué. Donc euh, voilà, aujourd'hui ça fonctionne, demain on ne sait pas moi j'ai été bloquée pendant un an sur le CPF euh, pour rien voilà, pour, euh, à cause d'un mail que j'avais pas reçu donc du coup euh, ils sont vraiment très embêtants donc si vous avez ce projet, n'attendez pas qu'il soit trop tard et que vous ne puissiez plus passer par le CPF euh, actuellement, c'est le cas si vous avez des, un montant CPF et que vous avez envie de faire ce métier hein, moi je ne prends pas les personnes qui ont un CPF mais qui ne veulent pas faire ce métier hein. on est bien d'accord, je suis pas partie de cette catégorie là, mais si vous avez envie Envie de faire ce métier ben c'est une super opportunité qu'on a en ce moment bah, je ne sais pas combien de temps je pourrais vous le proposer parce que voilà c'est toujours euh, compliqué actuellement je suis Calliope, j'ai fait des démarches euh, pour euh, pour avoir ma formation déposée au RNCP c'est en cours euh, et donc du coup euh, voilà je pense que ça devrait pas poser de problème mais on ne sait jamais donc du coup et euh, eh bien voilà, si vous avez envie de, de vous inscrire, eh bien vous pouvez vous inscrire euh, via le CPF directement sur mon site. Vous allez sur le site yournelles-international.com Dans la partie financement CPF, vous descendez tout en bas de la page, vous voyez des images. Souvent, on s'arrête à la petite case, remplissez le, le questionnaire. Non, non, non, allez plus bas. Euh, vous aurez la, la possibilité de choisir entre différentes catégories. Vous choisissez donc soit une formation euh, création d'entreprise plus une formation au choix qui sera basé perfectionnement et styliste angulaire que j'ai fait dans une formation, hein, vous avez compris ou vous voulez faire du nail art en plus ou vous voulez faire des, du nail art et des formes artistiques ou styliste angulaire niveau 2 ou même de l'extension de cils, peu importe là vous prenez un pack plus important vous décidez, vous cliquez dessus vous lancez le dossier j'ai mis une vidéo explicative comment déposer un dossier sur le CPF et une fois que c'est fait euh, moi je valide de mon côté en général, dans la journée ou le lendemain, vous, vous devez réaccepter à ce moment-là de votre côté en cliquant euh, sur euh, bah, soit régler le reste à charge ou mobiliser mes fonds de formation. Euh, et à ce moment-là, hop, le dossier est validé, c'est tout bon, vous n'avez plus rien à faire et on revient vers vous, donc moi, mon assistante, euh, à la date de début de formation. Et là, on débute la formation donc voilà alors il y aura la formation création d'entreprise à faire en premier et ensuite la prothésie angulaire ou l'extension style ou ce que vous avez choisi comme formation hein. il y a également le conseil en maquillage voilà je pense avoir fait le tour j'ai répondu à pas mal de questions c'est des questions qu'on me pose souvent euh, lors des, des appels téléphoniques euh, voilà si vous avez d'autres questions eh bien euh, n'hésitez pas à prendre un appel là je pense que j'ai déjà répondu à pas mal de choses mais si vous avez des questions particulières euh, vraiment spécifiques euh, comme par exemple, euh, je suis locataire euh, et euh, est-ce que j'ai le droit de, le de faire ça chez moi Alors il faut savoir que si vous êtes locataire, il faut de demander l'accord à votre propriétaire Puisque euh, un bail d'habitation n'est pas un bail commercial Et en fait, il peut estimer euh, que vous n'avez pas le droit de le faire Tout simplement à cause des allées et venues des clientes qui pourraient gêner les autres personnes Donc à voir si le propriétaire est ouvert ou pas à l'idée Donc avant même de lancer un projet aller parler avec lui, et sinon il y a plein d'autres astuces que vous pouvez mettre en place, des choses hyper originales comme un beauty truck donc un petit camion, euh, beauté ça j'ai donné l'astuce à une de mes élèves euh, ces derniers temps puisqu'elle a eu rencontré ce problème Mais en général les propriétaires sont assez cool, si vous êtes propriétaire aucun problème et euh et sinon pourquoi pas aller travailler dans un institut de beauté euh, dans un, oui pourquoi pas dans un institut de beauté qui ne propose pas la prosthésie angulaire ou qui a besoin de quelqu'un en plus ou dans un salon de coiffure et là en fait c'est hyper bien aussi puisque vous récupérez des clientes de la coiffure, vous les clientes que vous amenez ça peut servir également, euh, souvent on vous loue pour euh, 3 fois en 6 sous l'espace, c'est juste un, un petit corner comme ça et donc du coup euh, ça peut être sympa, il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place, aller chez les clientes à domicile, euh, prévoir des sortes de petites réunions, pourquoi pas avec plusieurs personnes et donc les faire les unes après les autres vous pouvez faire tout un tas de choses il suffit juste d'avoir les idées moi les idées je les ai donc si vous voulez on pourra, euh, je pourrais même vous faire une vidéo dessus sur, sur toutes les alternatives euh, en tout cas voilà euh, je pense avoir fait le tour euh, et bien sûr ma vidéo est beaucoup trop longue mais en tout cas elle est complète je pense et quand, euh, quand on a réellement envie de de réussir sa reconversion, je pense que quelques minutes consacrées à ça, c'est jamais trop long. Donc voilà, si euh, vous appréciez ce que je vous propose, euh, si vous appréciez éventuellement la personne que je suis, et eh bien moi je serais super contente de pouvoir vous accompagner dans ce projet, toujours avec le sourire, la bienveillance et, euh, et puis surtout à votre rythme parce que c'est important, faut pas se presser si on a des enfants, le plus important c'est de leur consacrer du temps de consacrer du temps à sa vie de famille, à, sa, à ses loisirs également et donc du coup vous pourrez faire ce projet réellement à votre rythme et réellement de n'importe où dans le monde puisque je forme réellement des personnes du monde entier, du Canada d'Australie, j'en ai plusieurs euh, de Tahiti Réunion, j'en ai beaucoup euh, Martinique, Guadeloupe, euh, beaucoup de pays d'Afrique enfin j'en ai vraiment deux partout partout partout et donc du coup, peu importe où vous êtes, si vous avez envie de changer de vie, et eh bien c'est le moment euh, d'oser le faire. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et je vous prépare plein d'autres vidéos. Dans la prochaine vidéo, restez bien abonné, hein, mettez des petits pouces en l'air si, si vous aimez la vidéo. Euh, je vous parle de combien peut gagner une protiste angulaire. Je vous dis à très bientôt.